Bien, les Living Labs, des fois, c'est confondant parce que ça peut être un, une organisation, un processus ou une, méthode, une, processus, une méthodologie ou un projet en tant que tel. Fait que, je pense que la manière de le voir, les, les caractéristiques principales, c'est d'être multipartis, une diversité de parties prenantes qui viennent autour de la table. puis Qui euh, ne sont pas habitués d'être ensemble d'habitude. Non, qui ne sont pas habitués d'être ensemble puis qui ont différents points de vue en lien avec la situation. Si on peut traiter les personnes sur l'autre côté, pas comme les ennemis, et les adversaires, et moi, là, je, je cite euh, Chantal Mouffe, il y a beaucoup plus de possibilités pour nous d'arriver à un consensus sur nos désagréments. On n'a pas besoin d'être en accord sur tout, mais comment est-ce qu'on peut développer des protocoles pour être en, dés en désaccord